Euh, je me demandais. Oui ou non Se dire bonjour avec le coude. Oui ou non Retour au coton, on fait la fête. Oui Faire ou non Faire du paddle trois fois par semaine. Oui ou non Appeler en short ses collègues. Oui Faire ou non Faire des courses pour la voisine. Oui Tous ou non Tous les jours, le petit déj ensemble. Ah, je crois pas, non. Premier rendez-vous pique-nique. Oui Cuisine ou non Cuisine est prête, ça continue. Pour toutes les bonnes habitudes qui restent ou pas, chez nous, manger sain reste moins cher. Du coup, plein de produits Nutriscore A et B sont en promo. Oui, vivre sainement, ça commence chez Deleuze, du côté de la nouvelle vie.